Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Franck, je suis avec Sarantay, lucrage et Milada. On est en route pour le FTC Nord-Ouest à Cherbourg. Euh, Qu'est-ce que c'est le FTC Nord-Ouest Vous allez me le demander. Vous me le demander. French Team Cup. Donc Du coup, vous allez retrouver 10 teams parce que là, c'est la plus grosse qu'on va avoir. Et euh, bah, on va se donner à fond parce que c'est la dernière, juste avant les Worlds. On a deux semaines des Worlds, donc franchement, on teste tout ce qu'on veut. Ça va être ouf vous avez pu voir un FTC sud-est sur notre chaîne, un tournoi Insider. Là, on rempile pour le Nord-Ouest. Euh, L'idée, c'est de vous faire découvrir un peu les coulisses des tournois, euh, notamment donc, là, ici, et of Sigmar, bien sûr. Euh, voilà, euh, comment ça se passe pendant les parties, avant les parties, euh, les moments des et tout ça, les moments euh, vraiment de l'ombre. Oui, on ne pas mettre ce qui se passe après 23h. quand même. Après 23h, il y a une limite quand même, on verra, on verra. Je filmerai quand même. On verra bien. Okay. Euh, là, il nous reste encore quelques heures de route. On se retrouve quand on est sur place. Les amis, on se retrouve donc sur le tournoi. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ben, C'est parce que pour ce FTC Nord-Ouest, nous avons 10 équipes qui s'affrontent. Donc sur AOS. Mais en plus de ça, on a un tournoi Warhammer 40000, un tournoi X-Wing et euh, Seigneur des Anneaux qui se déroulent au même moment. Euh, ben, ça va être l'occasion aussi d'aller rencontrer ces, cette autre commun communauté de joueurs, euh, voilà, voir euh, bah, quelle, est, quelle est leur approche du, du hobby, du wargame. Euh, voilà, découvrir un, un peu ce qu'on voit peu, euh, pour le coup. Bah, je, je parle bien sûr pour X-Wing et, et SDA, 40 000, on, on en voit un peu, évidemment. Euh, bah, tout au long de cette journée et de la journée de demain, nous allons découvrir donc, des joueurs, des organisateurs, les moments forts d'un tournoi, les moments fun d'un tournoi. Bah, pour commencer, je vais aller faire un tour, comme d'habitude, euh, sur les tables, voir un peu ce qu'on a comme figurines, parce qu'il y a de très très belles armées euh, comme il se doit euh, sur AOS. Alors, je suis avec Chico. Chico, qui est-il C'est est le responsable de la communication des lutins du Contentin. Alors, bah, déjà, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est euh, vraiment ton boulot là, dans l'assaut euh, Dans l'assaut Alors, euh, du coup, euh, j'ai commencé responsable de la com et ils m'ont demandé d'être vice-président en même temps. Au final, c'est juste de donner une casquette pour que les collectivités... J'ai un peu plus de poids quand je discute avec euh, les collectivités. Euh, et donc, euh, chargé de com, c'est tous les, les, les, les, les liens que j'ai avec les mairies pour euh, quand on veut faire des événements, pour trouver des, des salles, pour euh, demander des subventions éventuellement. Et puis, euh, donc euh, la com, le Facebook, euh, essentiellement pour essayer de communiquer. Et euh, plus on communique, plus les gens sont au courant qu'on organise des événements et du coup bah, ça les fait venir et aussi donc ça c'est pour tout ce qui est compétition mais aussi on essaye de communiquer en local avec la presse locale, avec la radio locale pour bah, essayer de, bah, de donner de la curiosité aux gens du coin pour qu'ils se disent bah tiens c'est quoi ce truc là, c'est quoi ce hobby et du coup bah, venir nous rencontrer et puis euh, après intégrer l'assaut ou au moins rentrer dans le Wargame alors justement, c'est toi peut-être le mieux placé pour me le dire. Est-ce que justement, euh, il y a, euh, le wargame suscite de l'intérêt dans la région Oui, alors ça suscite de l'intérêt. Euh, mais je pense que là, on a commencé à avoir un cap, euh, enfin un plafond. On a réussi, à, donc il y a 4 ans, on était une quinzaine, entre 15 et 20 dans l'assaut. On a fait une grosse com pendant 3 ans, on est monté à 70 membres. Et du coup là, on est sur une phase où ça devient un peu plus compliqué euh, pour euh, faire venir des nouveaux joueurs. Euh, mais là c'est l'objectif de, des deux premières deux prochaines années on va dire c'est d'essayer d'aller toper les lycéens qui ont du temps qui sont bah, voilà, euh, qui peuvent être intéressés et donc les faire venir dans l'assaut euh, vraiment en leur faisant découvrir et c'est pour ça que là l'événement des lutineries on l'a ouvert au public pour que bah, les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, puissent venir voir de la peinture avec des peintres qui viennent faire des, un peu de l'initiation à la peinture, une impression 3D, et puis on a des bénévoles aussi de l'assaut qui sont là pour leur expliquer comment on joue à des figurines sur Kill Team, X-Wing, euh, plusieurs jeux. Quoi. Voilà. Bravo, voilà. c'est un sacré boulot. Déjà, ouais, alors... c'est du taf, mais ça se passe bien. Euh, et justement, alors euh, peut-être que les gens qui vont voir le, des habitants de Pierrebourg et de la région qui vont voir la vidéo auront envie peut-être de vous rejoindre. Ouais. Comment on fait et bah, comment on fait C'est super simple. Du coup, on a un premier contact, ça se fait souvent sur Facebook. Euh, une fois qu'on a un premier contact sur Facebook, euh, on a aussi une plateforme Discord euh, où les gens peuvent échanger avec nos membres sur des, des questions de règles, etc. Et c'est souvent comme ça, c'est des gens qui sont un peu dans leur coin, qui posent des questions à nos membres et puis au fur et à mesure, bah, ils se disent bah, « Tiens, on va venir dans les salles ». Et donc, on a deux salles dans le, dans le Cotentin mmh. qui sont ouvertes, on va dire, tous les vendredis soirs. Et euh, donc il suffit de, de nous demander, les gens viennent une ou deux fois, et puis au bout d'un moment, ils s'inscrivent ils à l'assaut. Ok, très bien. Euh, donc pour ceux qui s'intéressent, je mettrai le lien euh, vers la page Facebook dans, dans la description. N'hésitez pas donc, à prendre contact. Euh, c'est, je pense, une des meilleures façons de vivre le hobby, c'est de, de le faire en groupe avec des gens. Carrément. Et j'ai bien l'impression que cette association est très active, donc euh, profitez-en. Et donc du coup, euh, voilà, bah, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que cet événement Parce que moi j'ai pré présenté le FTC mais c'est pas que ça. Euh, voilà, et euh, ouais. par ailleurs, est-ce que vous faites d'autres choses dans l'année ou est-ce que c'est un one shot ouais. Alors dans l'assaut du coup euh, on est actif sur plusieurs jeux, il y a surtout euh, AOS, 40K, euh, Star Wars X-Wing, euh, Kill Team, euh, Seigneur des Anneaux, donc c'est vraiment les jeux phares de l'assaut. Mmh. Euh, et euh, du coup, euh, tout au long de l'année, tous les vendredis, on se réunit. Il y a plein de jeux, enfin tout le temps. Et il y a des campagnes aussi narratives qui sont super développées, sur, euh, surtout sur Kill Team, on va dire. On a une équipe Kill Team qui fait des décors magnifiques, euh, très immersifs. Oui, oui, ça. Voilà, il y a des. Et puis là, c'est une des tables, mais bref, ils ont des tables euh, magiques. Et, euh, et après on a du coup l'aspect un peu plus compète, mais on n'est pas ultra compète, on veut juste euh, s'amuser et puis rencontrer du monde et c'est pour ça que là on organise du coup les, les lutineries. Donc c'est la première édition et on veut vraiment que les lutineries ça soit un peu une référence et un, un événement qu'on coche sur la date pour les tournoyeurs et euh, donc c'est un week-end multi c'est vraiment comme ça qu'on veut le faire. Euh, ça ne sera jamais, le, pas forcément le, les mêmes jeux tous les ans, pas forcément le même nombre, mais vraiment on veut que bah, tous les gens de l'assaut, c'est un peu, le on, peut, on se réunit tous un week-end sur tous les jeux et on fait venir des, des copains de loin ou de moins loin et on fait un week-end tous ensemble comme là, là. et donc euh, pour l'instant tout se passe bien. Donc euh, j'espère que l'année prochaine, ça sera pareil. Bah, j'espère personnellement. Donc je disais, je te remercie. Euh, merci pour cet investissement. Hein. Ah ouais, ça, ça, ça marche bien à tout le monde. Ouais, c'est cool. Euh, bah on se revoit dans le week-end. Ouais, façon. ça marche. Je suis donc avec Grim, président euh, de, des Lutins du Contentin, c'est ça. Euh, donc ils nous ont invités pour cet événement. Et donc bah, je te remercie déjà. Ouais, merci d'être venu. C'est un vrai plaisir d'être là. Euh, donc, président d'une association euh, de wargame, on peut dire ça comme ça. C'est ouais. comme ça la nomenclature officielle Wargame, ouais. Euh, alors, c'est quoi bah, le, le boulot de cette association Qu'est-ce que vous voulez faire est euh, que tu peux nous en parler alors à la base, l'association a été créée en 2014, euh, elle avait pour but de fédérer, de regrouper des personnes, parce qu'il faut savoir que la Manche, on est dans la Manche, hein, mmh. et étant du Cotentin c'est dans la Manche, euh, on est un petit peu la botte euh, italienne mais française quoi, donc euh, ben, les joueurs, il euh, faut venir les, les chercher pour qu'ils montent mmh. un petit peu jusqu'en haut, et donc du coup l'association a eu le but de, de regrouper euh, tous ceux qui étaient un peu étalés, qui jouaient dans leur garage, euh, pour essayer de promouvoir le jeu et euh, au sein d'une région. Ouais. Voilà. Donc euh, je pense qu'on a plutôt bien réussi, puisqu'on est passé quand même, okay. euh, même en période de Covid, de 14 membres euh, de 2014 à 2019, à 60 membres à peu près à l'heure actuelle. C'est tout à fait honorable en effet. Euh, donc là, c'est vous qui organisez cet événement. Ouais. Donc le FTC et les autres tournois euh, 40K, et etc. Ouais. Donc ça, euh, Chico nous en a parlé. Euh, Est-ce que vous faites d'autres choses tout au long de l'année, ou c'est vraiment un one-shot euh, là Alors, euh, le tournoi, là, on l'a appelé les mutineries parce qu'au sein de l'association, on a plusieurs jeux. Mmh. Et on essaie de satisfaire au maximum, hein, euh, le hobby étant ce qu'il est, avec les versions, euh, dès qu'on arrive à une fin de version, ah, tout le monde a un peu un souffle, euh, on attend les BT, la nouvelle version de règles, hein, tout de suite. Donc L'avantage de voir plusieurs jeux, c'est qu'on peut basculer sur un autre jeu en attendant euh, l'arrivage des, des nouvelles mmh. règles. Quoi. Donc euh, Et puis c'est une force aussi euh, de pouvoir échanger en peinture, en technique et tout ça parce que là on a fait quand même tous les décors, mais on a pris tous les jeux quoi. Donc euh, tout le monde s'est senti un peu grandi. Et donc du coup l'association, non ne fait pas que euh, Age of Sigmar, ne fait pas que euh, 40K, mais bon il a fallu commencer et c'est vrai qu'on a une base d'un peu de battle. Donc on a commencé par Age of Sigmar, il n'y avait pas de tournoi euh, organisé, euh, on va dire national, La où SSFF, ça a mis les pieds dedans. Et du coup, j'ai motivé les troupes pour dire il euh, y a un créneau, euh, si on veut que les gens montent sur Cherbourg, il euh, faut briller à la OSSFF. Donc, on a commencé par euh, les tables de la OSSFF. D'accord. Voilà, c'est un peu l'historique, c'est un peu ça. Mais euh, on, le but de l'association, ouais, c'est de monter à autant de tables AOS, SFF, enfin AOS euh, à 40K qu'à OS. Mm -hmm. Et on, dans les jeux phares de l'association, en dehors, euh, en parallèle, on a du kill team qui est très très développé chez nous avec des campagnes euh, il y a à peu près 3 4 campagnes dans l'année euh, sur kill team des, one, euh, des petits tournois internes on fait beaucoup de petits tournois internes sur kill team ça permet aux joueurs de se reposer un peu entre des euh, entre gros tournois d'AOS. Ouais. on a du Star Wars Legion euh, on a du SDA SDA se développe bien aussi d'ailleurs on a fait euh, deux travées euh, et on ouais, pense bah, monter encore euh, une travée de plus vrai que ça se fait rare et ça fait plaisir ouais. de le voir mais euh, il est, bon. le jeu pour ceux qui ne connaissent pas forcément, ce est très limité en France parce qu'il n'a pas été traduit, même s'il y a eu des traductions euh, fin made on va dire. Mais bon, c'est du coup le, la première approche, le, nou, le nouveau venu a du mal à, à rentrer à dedans. Ouais, c'est aussi le but de l'association, c'est de pouvoir recouper, mmh. comme toute association, des gens en un peu partout qui, seraient, euh, qui changent de région, qui veulent toujours garder un petit peu le côté de pouvoir jouer. Du ouais. coup, bah, l'association est grande ouverte pour ça. Et pour répondre à ta question ouais, donc du coup on est, on n'est pas que tournoi. Les lutineries c'est un moyen pour nous de tous les lutins de proposer tous les jeux qu'on a et du coup avec Chico que tu as pu voir on a organisé cet événement là parce que ça demande un boulot quand même d'organisation ça demande un boulot au niveau de la vivette donc il y a un boulot en amont d'organisation. Et après, le jour J, euh, on fait briller avec tous les jeux de l'association. Le, le but de l'Electronerie, c'est ça, c'est de briller avec tous les jeux de l'association, que tout le monde soit content à la fin du week-end de tous les jeux, euh, parce que c'est le but d'une association, c'est que tout le monde s'éclate dans son association. Donc, euh, donc voilà. Ah ouais, ouais. Bah, J'en profite quand même pour souligner le fait que l'organisation globale du tournoi est de qualité vraiment supérieure. Merci. Euh, je félicite je je l'équipe pour ça. Euh, j'ai vu pas mal de tournois et ils ne sont pas tous à ce niveau-là, vraiment. Bah, euh... donc, le, le but, voilà, on est très loin, on demande aux joueurs de venir. Et puis euh, j'ai fait beaucoup de tournois avant, ouais, donc du coup je sais, j'ai fait les interrégions et ainsi de suite, donc, que je connais bien. Euh, j'ai fait aussi... Euh, comment dire, euh, l'interrégion en V8, avant qu'on passe à l'AOS. Donc je connais bien le niveau tournoi, je connais bien aussi au niveau restauration et tout ça, et c'est vrai que moi je mets la barre, enfin j'essaie de la mettre assez haut, ouais. parce que je trouve pas plaisant de faire de la route, de faire des kilomètres, et de ne pas avoir satisfaction, que euh, ce soit au niveau nourriture ou décor euh, sur la table. Ah, ouais, bah, Donc on ouais. essaie quand même de faire des tables assez agréables, en respectant au maximum les règles que Games vient nous mettre, mm -hmm. enfin, une journée. Ouais, c'est Voilà. Mais euh, pour l'instant, au niveau des retours, ouais, je, pense que, je pense que ça plaît. Quoi. Très bien. Euh, alors, tu m'as parlé d'une autre action que tu voulais, mais, ouais. que tu voulais développer euh, via l'association c'est l'aide des autres petites assauts. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler euh, Disons que. On est passé de 2014 à 2019, on était à 14 personnes. De 2019 à 2022, on est à 60. Ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Euh, on a eu euh, des personnes très motivées qui ont intégré le bureau, qui ont mis en place des, des choses comme le Discord, qui est un bon moyen de communication. Il ne faut pas se voiler la face, hein. c'est mieux que les forums et tout. On peut prendre une photo de peinture, ça va très vite, ainsi de suite. Et pendant la période Covid, ça nous a permis de maintenir un niveau de, de discussion avec les membres, qui est un peu isolé. Euh, et ça a permis à l'association de bien grandir. On a rencontré aussi des difficultés bah, et là je m'adresse aux associations qui voudraient organiser des choses euh, bah, pour trouver euh, les salles, pour euh, savoir qui contacter. Euh, la plupart du temps euh, les mairies c'est euh, on a le droit à la salle que quand, euh, le, le siège de l'association euh, est rattaché dans ouais. la ville où tu es. Quoi. Donc euh, c'est très difficile. Alors du coup nous, on a bataillé parce que les joueurs sont éclatés partout. C'est pour ça qu'on s'appelle les lutins du Cotentin, ça, ça rayonne un petit peu. Et on a pu euh, discuter avec les mairies, se re, recouper avec le service culturel et tout ça. Donc il y a des moyens, mais il faut les connaître. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on n'est pas contre de pouvoir aider les associations à avoir ces petits, euh, petits leviers-là. Et on voudrait même aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que bah, c'est bien beau que nous on organise mais on aimerait bien aussi mettre les pieds sous la table ailleurs et donc du coup euh, ça ne nous dérangerait pas non plus de prêter les tables, de prêter les décors. Nous on a, on a fait entendre que les décors, les tapis et tout ça puissent rentrer dans des boîtes de transport et tout. Donc, On peut, euh, si vous organisez un événement euh, euh, on va dire en Normandie et que vous avez besoin de moyens, euh, facilement euh, vous envoyez, euh, bien sûr, s'il y a des joueurs de chez nous qui viennent à votre événement, parce que c'est toujours le transport, mm -hmm. et ils peuvent vous emmener euh, 3, 4 boîtes pour que vous passiez faire 12 tables. Et euh, du coup, si ça peut vous aider, nous, ça nous aide aussi, parce que nos joueurs sont contents, euh, ils ne font pas de l'organisation, et ils profitent aussi de l'événement. Voilà, bien. donc c'est pour ça, je lance l'appel. Du coup, tu me, me dit, tu me dis si je me trompe, donc si vous êtes une asso et que vous voulez euh, faire ça, on vous contacte par votre page Facebook Facebook ou Discord, ou Discord je ne sais pas si tu pourras mettre ça en lien, mais on vous met ça en description évidemment. Super. Euh, donc n'hésitez pas, je pense qu'il bah, y a de l'envie, donc il euh, faut y aller à fond. Il ouais, ne faut pas hésiter à... à toquer à la porte, même si c'est juste des petites questions de règles, ou des questions de comment on fait avec les, les associations pour en créer une, des choses comme ça. Il ne faut vraiment pas hésiter. Parfait. Mais écoute, bah, je te remercie encore. Ouais, euh, merci bah, à toi d'être venu. Bah, c'est un plaisir. On se revoit de toute façon dans le week-end. Ouais. Et euh, bah, à bientôt. Euh, je suis donc avec la championne du Cotentin, de Warhammer et de Sigmar. <rire> non, je plaisante. Euh, je vous laisse vous présenter tout d'abord. Voilà, donc je suis Odile févéron donc je suis maire adjointe à la vie associative à Cherbourg en Cotentin. Mm -hmm. Donc euh, voilà, Donc depuis, euh, depuis deux ans, j'ai découvert euh, euh, la loi War... Hammer. Warhammer. Voilà, hein, c'est ça. C'est l'association euh, des lutins du Cotentin. Mm -hmm. Donc, ils nous ont demandé, on les a, on les a invités à venir à Chantraine il y a deux ans. Et là, cette année, euh, ils sont euh, à l'Agora. Donc, c'est une association euh, de jeunes euh, qui, euh, qui, qui, qui vraiment ont envie de faire découvrir le, leur jeu. Hein, wow, euh, voilà, vrai. on peut le voir derrière. Donc je suis maire adjointe de la vie associative et la vie associative, c'est vraiment aider les associations dans leur fonctionnement. Ils ont leurs activités, mais dans leur fonctionnement. S'ils ont besoin d'avoir de l'aide juridique, de l'aide pour des formations, voilà, nous sommes là. Vous tapez sur le site de Cherbourg-en-Cotentin et vous allez voir vie associative et toutes les associations peuvent regarder et nous solliciter. Euh, voilà. et, et alors, sous quelle forme peut venir cette aide, justement Alors, cette aide, elle peut venir sous forme juridique, sous forme... Euh, alors, subvention, ça, c'est vraiment, c on, regarde, hein, on regarde, on euh, regarde, voilà. Hein, euh, et puis, elle peut venir aussi, euh, voilà, des formations. Simplement, euh, un président, c'est pas donné à tout le monde d'être président. Trésorier, la même chose. Donc, on peut faire des formations pour euh, aider à comprendre le budget, comprendre sur une, une opération comme celle-ci, il y a forcément un moment des engagements financiers, donc il va falloir faire un, un bilan et on peut aider également à, à l'association à, à vraiment faire le bilan, le bilan financier, le bilan moral aussi, et puis à préparer l'Assemblée Générale tout simplement, qui est, je le rappelle, une fois par an obligatoire. En effet. Euh, y a-t-il des prérequis pour, euh, pour demander de l'aide ou toute association peut. Euh... Alors, toute association de Cherbourg-en-Cotentin, hein, voilà, c'est cool. bien ça, mais qui rayonne aussi sur le Cotentin suivant, euh, suivant son activité. Euh, des prérequis Non, euh, voilà. Hein, euh, en fait, euh, on a quelqu'un à la vie associative qui reçoit l'association la, nouvelle qui nous sollicite. Et moi après je la reçois dans mon bureau et puis on regarde ce qu'on peut faire et suivant son activité, elle va être dirigée vers certains maires adjoints comme la culture, le sport ou les solidarités, voilà, suivant les associations. Mais c'est d'abord la vie associative qui reçoit cette nouvelle association. Donc n'hésitez pas, le, le site internet, Cher en cotentin vous allez avoir une multitude d'informations. On vous mettra le lien dans la description, vous pourrez y accéder. Voilà, voilà je voulais aussi dire. Euh, ah. Que C'était super sympa parce que les lutins du Cotentin ont aussi fait appel euh, au service jeunesse euh, des bains-douches, voilà, les juniors associations. Il y a aussi un Fab Lab qui est là avec l'imprimante 3D. Mm -hmm. Donc voilà, donc, euh, tout le monde peut regarder et, et c'est vraiment instructif et c'est formidable de faire ça. Donc bravo les jeunes Salut, donc je m'appelle Val Jäger, donc capitaine de l'équipe Les Poètes. Euh, donc première participation pour nous, on est une équipe restoise. Donc équipe du bout du monde, on est venu jusqu'à Cherbourg pour... Euh, voilà, on a tous commencé à jouer à peu près il y a un an. Et c'était l'histoire de monter un peu au niveau dans le, dans le compétitif. Euh, on a été servi dès le début parce qu'on a joué du coup contre l'équipe de Pride et Figolus. Mmh. Donc euh, sacré skill et en fait euh, le pairing se passe bien et on, on gagne 90-70. Donc voilà, on a tous commencé à jouer à ce jeu aussi, en regardant bah, voilà, des vidéos sur le net, etc. Donc c est, c est, voilà, ça, fait, euh, ça fait bizarre de, de jouer contre eux, de se retrouver contre eux, mais c'est une belle, une belle surprise du coup. Mm -hmm. euh, et après du coup, donc, première victoire, très content, deux match up suivants un peu plus compliqués. Mm -hmm. Donc on a joué en deuxième l'ordre du nom mécanique, euh, des match-ups plus compliqués, un pairing un peu moins positif. Euh, des petits craquages aussi qui sont arrivés sur les parties Donc euh, une défaite 101-59 si je ne suis pas de bêtises Et troisième match-up, on joue Force avec là un pôle point pairing très compliqué pour nous Parce qu'il nous manquait vraiment des grosses pistes clés contre les leurs Un petit peu Seraphon, Légion, etc. Et alors les résultats ne sont pas sortis mais c'est possible qu'on se fasse caper Donc euh, voilà, euh, l'expérience est géniale, on est très contents d'être là euh, On va bien dormir ce soir et, euh, et voilà, du coup à ta demain et euh, on est là pour prendre de l'expérience. Euh, mais voilà, pour continuer l'expérience jusqu'au bout et faire des parties, bah, pourquoi pas jouer décembre ou même la carte des demain. A euh, voir, voilà. C'est en full expérience, on est là pour s'amuser, ça reste un jeu, donc super découverte. Et euh, voilà, on, a, on est content d'avoir fait la route depuis, depuis le passé. Moi, c'est Pride. Je suis capitaine de la team Figolu. Donc c'est une équipe qui s'est montée autour de l'association Aléatorium. On joue dans le 95 à Montsou. C'est le premier tournoi par équipe de la team. Donc on profite du super 4 des FTC. Euh, organisé par les lutins du Cotentin, super organe dans une super salle et une très très bonne ambiance pour faire justement bah, le premier tournoi par équipe et emmener des relatifs débutants bah, on va dire un peu dans le dur pour aller affronter des grosses équipes une journée un peu mitigée, euh, première équipe on a affronté les Poètes. on perd, de pas beaucoup mais on apprend beaucoup ensuite on affronte une des équipes on va dire un peu locale on arrive à gagner un petit peu plus largement que prévu donc ça c'est bien avec des gars qui montent en expérience et surtout qui prennent beaucoup de plaisir et après on affronte l'autre équipe locale aussi lors du Lyon Mécanique on se bat jusqu'au bout, on perd 83-77, donc super game, en tout cas, tout le monde prend énormément de plaisir. L'orga est vraiment bien faite, il y a une super ambiance. On va essayer de se battre au maximum le lendemain, on affronte une autre équipe parisienne, Sect of Monk. On avait déjà joué à Châteauroux avec une équipe, on va dire, un peu plus compétitive. Là, voilà, on va voir ce que ça va donner contre eux. Mais vraiment, il y a une super ambiance, donc n'hésitez pas, si vous avez la chance, de pouvoir monter une équipe de 8 joueurs que ce soit une équipe vraiment compétitive ou juste une bande de copains qui sort d'un club à aller faire ce genre d'événement parce que très bien organisé dans des endroits magnifiques et encore une fois une super ambiance tout le monde s'amuse, on prend beaucoup d'expérience et on rencontre des humains qui sont top donc vraiment encore une fois bravo aux lutins pour l'ORGA bravo à la OSFF encore une fois pour le système des FTC, et bravo à mon équipe qui se bat au maximum de ce qu'ils peuvent faire, c'est super bien Salut tout le monde, c'est Sarantai et aujourd'hui je suis avec l'équipe Académie encore alors cette fois elle est un petit peu particulière parce que là on est à deux semaines des Worlds, donc on vient réellement non plus pour tester des listes parce qu'on ne peut plus les changer là, elles sont actées. Euh, maintenant on est plus pour tester les joueurs sur l'affrontement qu'ils vont avoir. Il se trouve aussi qu'on bah, n'a pas tous des disponibilités infinies, donc j'ai pas toute l'équipe de France avec moi malheureusement. J'en ai quand même quatre, donc là j'ai bien Yorin, Paul, Mila, Camille. Les indéflectifs qui sont toujours disponibles, un peu plus jeunes évidemment c'est normal. Et donc du coup, bah, ils testent leur liste, ils veulent absolument certains pairings et c'est pour ça qu'ils viennent à ce tournoi-là. Toujours bon enfant, mais on a un petit peu plus ramé pour avoir d'autres joueurs dans l'équipe. Euh, notamment parce qu'on bah, est à Cherbourg donc c'est un peu plus compliqué pour tous les gens bah, du sud de venir, etc. Et puis bah, comme on dit, là on est dans une période de vacances, c'est pas si évident que ça d'avoir des gens à dispo. Donc on est allé chercher un peu les amis, la famille, les sponsors pour nous aider. Donc du coup là on est avec euh, bah, d'autres personnes qui sont là pour nous aider à combler le roster. C'est un peu rigolo parce que du coup on a des listes un petit peu atypiques et surtout on a une ambiance un peu plus détendue parce qu'on n'était pas là spécialement pour faire du gros score. Au final, je ne sais pas s'ils ont été galvanisés par l'esprit Académie ou si c'est le côté académique qui fait peur aux équipes adverses. En tout cas, ça se passe très très bien pour nous au terme de ces trois premières rondes. Et surtout, l'ambiance est excellente. Là, on va aller manger et franchement, on a tous hâte. Donc j'espère que vous allez continuer à nous suivre. J'espère surtout qu'on va continuer là des belles parties et une bonne ambiance. Et qu'on bah, continuera à vous amuser tout du long. N'hésitez pas à nous suivre. Ciao, ciao Hello, euh, donc Mister Z de l'équipe Indécent. Euh, donc, pour ce tournoi-là, on, on est venu vraiment en tête d'avoir de, de la qualification pour la finale de LFSC. Malheureusement, on ne l'a pas eu au dernier tournoi. Donc là, on vient un peu le couteau entre les dents. Alors, première ronde, on a affronté euh, l'ordre du don mécanique, c'est l'équipe de Rennes. Très bonne équipe, euh, très bon joueur, euh, super ambiance. On arrive à gagner la ronde, euh, on score pas mal de points, ce qui fait qu'en ronde 2, on va affronter euh, Sect of Monk, qui est une équipe qu'on connaît bien, qui est une équipe dîle de france euh, On arrive à marquer euh, 117 points, donc ça nous met très bien euh, sur le tournoi. Donc en fait, on a affronté en troisième ronde euh, l'équipe Academy, donc, euh, des, voilà, des vrais challengers, euh, des très bons joueurs, des très bonnes listes. Euh, malheureusement, on perd contre eux, mais on ne se fait pas caper, donc on, on marque euh, un peu plus de 50 points. Ce qui nous met en fait en deuxième position et donc là on va affronter l'Etherforce. Donc Force c'est clairement une équipe qui peut, qui peut viser le, la qualification également. Donc là on va tout donner sur les pairings, on s'estime plutôt correct donc on espère qu'on va faire des bons pairings. Et alors si jamais on arrive à battre l'Etherforce, normalement on a déjà affronté les équipes, les, les top équipes qui viennent vraiment pour la qualification et donc en dernière ronde ça devrait peut-être être un peu plus simple. Et euh, mais en tout cas, euh, super tournoi, les lutins du Cotentin, ils ont une organisation de fou. Honnêtement, en France, je pense que c'est vraiment les meilleurs organisateurs. Là, on a quatre tournois en même temps et c'est assez dingue. Donc, euh, merci à eux. Euh, merci aussi à Creative War Games pour euh, la couverture de l'événement. Ça fait toujours super plaisir. Surtout que la V3 d'AOS, elle est super cool. Donc, euh, n'hésitez pas à nous rejoindre et euh, vraiment, le format A8, c'est génial. Salut salut, euh, donc moi c'est Kazlo. je suis le capitaine de l'équipe euh, des PSG, les n'est pas sûr de gagner. Euh, notre équipe donc effectivement on a réussi à être euh, dans ce qu'on avait prévu, donc on n'était pas sûr de gagner et nous n'avons pas gagné. Euh, non sans ça, euh, on a eu une équipe qui euh, venait pas forcément pour parfait et euh, plus pour s'amuser mais avec des listes originales et euh, c'est ce qu'on a réussi à faire. La première round on la perd euh, la perd un petit peu mais grosso modo les, les pairings et les matchs euh, étaient prévus donc on la perd assez logiquement euh, pour la deuxième euh, on la perd également de peu euh, et ensuite on fait une troisième grosse victoire une quatrième grosse victoire le matin du, euh, le dimanche matin sur la quatrième manche et euh, la cinquième est en train de se dérouler donc j'ai pas encore toutes les estimations mais on part sur une défaite on est tombé sur, euh, sur une excellente team que sont les indécents et euh, du coup euh, on s'attendait à un certain résultat, il y a quand même des surprises. Euh, tout le week-end on a eu des belles surprises d'ailleurs, on a notre joueur, euh, on a notre joueur Krag Kragnos euh, Ogor qui a réussi à nous faire un petit euh, je mange 3 cast dans le week-end. Donc euh, belle surprise et euh, un gros big-up aussi à mon joueur Slanesh qu'on paierait très défavorablement de manière générale et qui nous ramène euh, trois victoires voire peut-être une quatrième, la partie est encore en train de se dérouler, donc ça c'est une euh, vraie belle surprise de leur part. Euh, et on a aussi notre coach que je tiens à remercier qui a dormi une heure cette nuit, qui s'est ramené aujourd'hui, euh, qui a fait 3 heures de route, s'est levé à 4 heures du matin pour venir avec nous. Il a dormi une heure et donc euh, félicitations à lui pour ça. Eh bien bah moi c'est euh, donc euh, je suis le capitaine de l'équipe des Lutins du Cotentin. Lutins du Cotentin c'est euh, l'association qui a organisé l'événement euh, d'aujourd'hui. Notre équipe donc, elle est basée euh, à Cherbourg et à Virandeville, à côté de Cherbourg. On est pour l'instant une petite dizaine à jouer à OS à un plus gros niveau. Aujourd'hui, on a fait une équipe de 8 qui tourne assez bien. On s'entraîne à peu près une fois par semaine, on essaie pour préparer les tournois. On ne joue pas quelque chose de particulièrement très compétitif. On essaie surtout de jouer les figurines ou les armées qui nous font plaisir et en essayant de pousser les stratégies au maximum qu'on puisse pour après aller affronter du très compétitif comme aujourd'hui. Donc pour l'instant, sur le tournoi, on a fait une première ronde avec une courte défaite, une deuxième ronde avec une petite victoire, et enfin, euh, la troisième ronde d'hier, c'était une défaite, euh, une bonne défaite euh, face à la troisième équipe. Donc pour aujourd'hui, euh, là la ronde en ce moment qui va se terminer a l'air assez serrée, donc ça va être pareil, petite défaite, petite victoire. On va essayer de trouver un cinquième adversaire dans notre niveau, au niveau du tableau, pour essayer de passer une, une très bonne dernière ronde avec des matchs équilibrés. Nous notre objectif, ce n'est vraiment pas le, le, le haut du tableau, on est, on est là pour, surtout pour euh, s'amuser et euh, essayer de pousser au maximum ce qu'on peut faire avec nos listes tout en restant euh, dans notre bain euh, de, de, de joueurs et de, de niveau de jeu. Il n'y a pas de soucis, pourquoi je vous jette... étais <rire> yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. ouais, ouais Il a été sacrifié Il a amis, ainsi se termine cette dernière étape du FTC, ce sont donc les indécents qui se qualifient pour la finale, ils rejoignent les précédentes équipes euh, s'étant qualifiées donc pour rappel ce sont les BRS, les Stratégies, les BDR et les Piliers de Taverne, finale qui aura lieu on ne sait pas encore quand, on ne sait pas encore où, euh, j'essaierai de vous tenir informé euh, dès que j'aurai l'info, vous pourrez aussi retrouver les nouvelles fraîches sur le site de la OSFF, le lien est en description bien entendu. Je tiens d'ailleurs à les remercier ainsi que les lutins du Cantantin pour nous avoir invités pour cette étape. C'est un vrai plaisir, on a été très très bien reçus, donc vraiment un gros merci. Un grand merci également à nos partenaires que sont Crank Wargame, My Place et Myscenery. C'est aussi grâce à eux qu'on peut se déplacer et donc bah, vous proposer des vidéos à travers le monde, enfin pour l'instant la France, mais on ne sait pas encore. Mais aussi un gros gros merci à nos tipeurs sans qui on ne pourrait pas faire tout ça non plus. D'ailleurs, si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, il y a le lien de Tipping en description. Et sinon, mettez le pouce, likez, ça nous aide aussi, partagez nos vidéos. Euh, voilà, c'est pour faire grossir la communauté, pour vous faire kiffer. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, il y en aura d'autres comme ça. Mais d'ici là, je vous dis ciao les Seigneurs de guerre.